Yo, salut à tous, c'est Ré Sierra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour ceux qui sont habitués au tuto de la recette, ça va pas être vraiment un tutoriel, c'est plutôt une vidéo pour te présenter le nouveau pack preset de sérum qui vient de sortir. Non, c'est pas vrai Mais c'est super ça Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt euh, Après The Horn, après Festival Thème, c'est autour de Vast, Vast, ça sera vraiment des presets euh, sérum orienté vers de la base pour faire de la Brazilian base, de la Slap House, un peu dans les délires de Medusa, etc. Enfin, en gros, la tendance un peu actuelle. Euh, tous ces presets seront évidemment gratuits pour tous les abonnés de La Recette. Ceux qui veulent le télécharger, qui veulent avoir le pack, ça va se passer sur mon site internet, dans le lien qui est en dessous. Et si tu veux avoir tous les mois des packs de samples, des packs de presets, des racks à temps des racks de production, abonne-toi à La Recette, il y a le lien également en dessous. Tous les mois, on met à jour, tous les mois, on met des nouveaux tutos, tous les mois, on met des, des presets, tous les mois, on met des simples, tout le monde, on donne des astuces qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer les presets que j'ai créés. Chaque preset il n'y a aucun traitement dessus. Ils sont vraiment bruts tels que je les ai créés. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai rajouté un petit sidechain. Donc ce qu'on va faire, c'est que je les ai insérés dans un projet Ableton. J'ai créé, créé des mélodies. Je vais te montrer ce projet Ableton. Je vais te montrer mes presets. On va les écouter. Et puis voilà, si tu veux le télécharger, tu sais ce qu'il te reste à faire. Soit tu t'abonnes à la recette tous les mois. Tu auras tout accès à tout. Ou soit tu vas directement sur mon site, le lien en dessous. Tu peux télécharger uniquement le pack sérum. Et tu as les autres. Tu as The Horn, Festival Anthem. Tu as des packs de samples. Voilà. Donc, let's go. You need little bit to need little bottle up of another butter. Voilà les amis, c'était un petit avant-goût avec quelques mélodies, etc. Des presets que je vais pouvoir trouver. Si tu veux, je te vais faire une petite visite rapide. On va utiliser encore le fichier MIDI que j'ai. Et on va faire passer vite fait tous les presets. On va le faire ça maintenant. Let's go Si tu as abonné à la recette, tu peux le télécharger gratuitement à partir d'aujourd'hui. Si tu as regardé cette vidéo, c'est pour toi. Si tu veux télécharger ce pack de presets sérum, spécial House, Deep House, Slap House, etc. Comme on dit, eh n'hésite pas, va sur mon site. Il y a plein de packs de samples, il y a plein de packs de presets. Euh, voilà, va le choper. Je vous dis à très vite. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous sera utile comme d'habitude. C'était Greg Sera. Ciao les gars